Donc avant tout, avant de commencer, je voulais d'abord euh, partager cette citation d'abord avec tout le monde. Euh, cette citation vient de Napoléon Hill, qui est l'auteur d'un grand livre que tout le monde connaît, euh, qui a réfléchi à devenir riche. Il dit que l'une des choses les plus valables que, que puisse apprendre un homme est là d'utiliser la connaissance et l'expérience des autres. Je ne suis pas ici en tant que tel pour vous bourrer les crânes, euh, mais je vais vous partager ma, mon simple expérience, mes, mes, mes expériences avec vous et quitte à vous de pouvoir en tirer euh, profit et améliorer ce que vous faites dans votre vie personnelle. Alors, qui est Oriel Agossaru Bon, je ne peux pas euh, dire qui est Oriel Agossaru hein, dans sa globalité, mais je peux vous citer les grandes, euh, mes différentes compétences, mes différents titres que euh, j'ai et euh, alors Oriol Agossaru c'est d'abord un formateur, je suis un formateur, d'accord. Euh, je suis un conférencier et je fais purement dans la consultation en euh, marketing euh, offline et en marketing digital. Mais je suis plus euh, dans le marketing digital. Alors j'ai eu accompagner des entreprises ici au Bénin qui sont dans le domaine du coaching et aussi des entreprises qui sont hors du coaching. C'est-à-dire quoi? Si euh, hors du coaching, par exemple, comme toute entreprise qui vend les produits physiques et ou soit, les produits euh, numériques ou services. D'accord Hors du pays, j'ai accompagné des entreprises comme Imrap et w. Donc, au Bénin, euh, je suis formateur dans différentes entreprises. D'accord Il y a le coach Global, il y a Abifab Group. Il y a, bon, il y a différentes entreprises, d'accord Pour lesquelles je suis formateur. Alors, je suis ambassadeur de la marque Invitus. Invitus, ça veut dire un homme invincible. Alors, je suis certifié Google euh, en marketing digital, d'accord Depuis 2018, ok et mon obsession purement, c'est que euh, chaque personne qui entre en contact avec moi atteigne les silences. Les informations sont disponibles. Mais ce qui est important et qu euh, que nous devons savoir, c'est que, euh, à part l'information, il, il est important pour nous de pouvoir réorganiser une formation de telle enceinte qu'on puisse atteindre un résultat concret. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, l'information est disponible. Donc, par exemple, il y a une dame qui m'avait contacté pour une formation pour, son, pour le personnel de son entreprise. Et elle me disait que je l'ai chiffré le montant de la formation. Elle me disait que qu'on peut aller sur YouTube et trouver. Je ne l'ai plus répondu. OK? Mais après, elle m'a vu et elle m'a posé des questions. Et c'est là qu'elle a compris qu'on on peut pas effectivement tout trouver sur YouTube. D'accord? On peut pas tout, tout trouver sur YouTube. Et même si tu trouves les informations sur YouTube, c'est un peu épapier euh, ça et là. D'accord? Ce n'est pas organisé tel enseigne que tu puisses avoir un résultat concret. Donc, au lieu de la, au, au la c'est à peu près. Euh, voici un résumé de, mon, de, de, de, de ma personne. Il y a aussi des formations qui, qui sont disponibles euh, en format numérique et aussi des livres numériques aussi qui existent en format numérique. Mais bientôt, par la grâce de Dieu, on aura aussi des livres physiques que tout le monde pourra avoir accès à cela. Je suis un, un peu un fourru du marketing. Je suis plus dans le marketing, la vente et tout. Et euh, Ici, je veux partager ma, mes, mes expériences avec vous. ce que j'ai pu faire et comment vous pouvez apprendre de cela pour pouvoir, en tant que tel, amener ce que vous faites. Alors, voici quelques formations qui sont là et aussi un livre numérique que vous allez voir. Euh, trois étapes pour persuader vos clients à apprendre, apprendre vos produits. C'est Purement, toutes mes formations sont basées sur mes expériences. Moi, c'est une de mes particularités, c'est basé sur mes expériences. Parce que je voulais communiquer quelque chose aux gens que, euh, qui proviennent de moi-même pas, quelque chose que j'ai visité et que je suis venu encore verser, d'accord donc voilà à peu près. Alors, notre objectif, notre séance d'aujourd'hui, c'est pour vous parler de quelque chose de fondamental pour l'activité que vous pouvez en ligne et gagner de l'argent, d'accord? Et minimum, vous pouvez gagner euh, 100 000 euros de delà. Mais le potentiel euh, dépend de vous. Parce que pourquoi je dis ça dépend de vous? Vous savez, la première des choses que tout être humain euh, doit comprendre, c'est que gagner de l'argent, il y a deux, il y a, il y a trois choses fondamentales qu'il faut avoir en tête. La première des choses, c'est que euh, vous pouvez avoir les compétences et vous pouvez ne pas avoir la, les capacités, euh, le mindset, l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir exécuter. D'accord? Il y a par exemple des personnes qui euh, veulent pas vendre leurs produits. Ils ont le désir de gagner beaucoup d'argent avec la vente de leurs produits, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que ils ont un problème. Au niveau du mindset ils arrivent pas euh, à avoir un bon état d'esprit ils ont peur par exemple de ce que un client va dire comment gérer les objections comment le faire comment est-ce que euh, on peut continuer lorsque on a reçu des noms comment est-ce qu'on peut continuer à prospecter les clients donc tout ça la constitue des, déjà des barrières mentaux qui empêchent beaucoup de personnes à pouvoir se lancer vraiment dans le volet commercial de de l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat il y a un volet commercial à part tout ce que on, on fait voir au en fait sur si le en ligne, on vous fait voir, on vous fait mieux Il y a le volet commercial qu'il faut pas oublier, d'accord. Vous devez faire rentrer de l'argent et si, si vous voulez que vos idées, d'accord, puissent être acceptées par vos, vos équipes, si vous avez si vous êtes chef d'équipe, si vous avez une entreprise ou si vous êtes chef d'équipe, si vous avez une idée et qu'il y a des gens qui vous suivent. Vous devez forcément vous vendre, vendre, vous, votre personnalité, vos idées. Par exemple, quand vous prenez, par exemple, euh, comment appelle-t-on, vous prenez les, les, les, les, les super-héros et tout, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes s'attachent aux super-héros Pourquoi beaucoup de personnes sont fans des super-héros C'est parce que les super-héros ont su vendre des idées aux êtres humains, qu'on peut être euh, au-delà d'accord, de, de toutes les limitations physiques, qu'on peut accomplir plus de choses. Que les autres et ils ont un caractère où ils arrivent à dominer en tant que tel ce qui les empêche de pouvoir aller de l'avant donc la première des choses c'est d'abord euh, la mentalité la mentalité est la clé numéro une que nous devons avoir peu importe le livre que vous avez lu la mentalité est d'abord quelque chose euh, si vous n'avez pas traversé en tout cas quelque chose euh, de difficile ne peut pas comprendre ce que je dis vous pouvez avoir votre entreprise qui est vraiment broke quand il dit broke c'est que complètement en bas et vous devez reconstruire tout de A à zéro. Et le chose aussi, euh, vous pouvez avoir de vos, euh, les membres de votre personnel qui, du jour au lendemain, peut tous vous abandonner. Donc, c'est les choses qui sont dans l'entrepreneuriat que la plupart du temps on fait pas part de, de cela aux gens. Les gens rentrent dedans, sans, et partout, et, et vu qu'ils ne sont pas préparés mentalement, ils, ils deviennent frustrés et quittent. Donc la mentalité. Deuxième des choses qui est fondamentale, c'est les compétences. Troisième des choses qui est très important c'est l'argent. On ne va pas se mentir. Euh, moi, je dis aux gens, l'argent est important. C'est-à-dire quoi? Dans ta tête, en tant qu'entrepreneur, euh, en tant que euh, vendeur, tu dois savoir que l'argent est quelque chose d'important. Tu ne dois pas penser que l'argent est mauvais. Si tu penses que tu, si tu n'as pas une bonne relation, voilà, voilà le mot juste. Si tu n'as pas une bonne relation avec l'argent, ça va te faire défaut. Tu peux avoir les bonnes idées, tu peux avoir le personnel qu'il faut, tu peux avoir tout, tout, les, tout, euh, tout ce qu'il faut pour réussir, l'environnement idéal pour réussir, mais tu vas échouer. Parce que ta relation avec l'agent ne te permet pas d'aller plus loin. Il y a des gens qui ne peuvent pas penser en termes de millions, il y a des gens qui ne peuvent pas penser en termes de milliards, il y a des gens qui, euh, même euh, donner aux gens, c'est difficile. Donc, tout ça là constitue des freins. Et l'autre chose, beaucoup de personnes n'investissent pas dans leur business. Ils croient que « Bon, quand je gagne peut-être 50 000 francs, je dois tout bouffer d'un coup. » Non, le business doit être nourri pour qu'elle puisse grandir. Parce que plus elle va grandir, plus elle pourra vous supporter à l'avenir et plus elle pourra produire et pour vous permettre d'évoluer. Mais beaucoup, quand ils gagnent peut-être 50 000, 20 000, 25 000, ils ne constituent pas des épargnes pour leur propre activité. Toute activité a besoin de financement. Toute activité, que vous soyez dans le business en ligne, que vous soyez, euh, je ne sais pas, euh, freelance, n'importe quel type d'activité, que vous, fassiez, que vous fassiez même le MLM, tout, a, tout type d'activité a besoin d'argent. Vous ne pouvez pas lancer le MLM sans financer euh, les salles de conférence. Vous ne pouvez pas lancer le MLM sans faire n'importe quoi. Donc, vous devriez fondamentalement avoir en tête que même l'affiliation, l'affiliation, la publicité, ça consomme aussi. Vous devriez avoir de l'argent et ça c'est important donc quand il dit avoir de l'argent c'est pas des millions mais au moins le peu que vous avez vous pouvez quand même réutiliser ça de façon efficace pour avoir un retour financier vraiment au top donc il faut avoir une bonne relation avec l'argent ça j'insiste beaucoup là dessus parce que si vous n'avez pas une bonne relation avec l'argent demandez de l'argent pour les services que vous rendez pour euh, même pour vos produits exigez de l'argent pour vos produits et services ça va être difficile pour vous parce que quoi Vous avez peur de ce que les gens vont dire. Et cela provient de vos relations avec l'agent. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, le plan, voici comment le plan va se structurer. La première des choses, je vais parler des enjeux, d'accord Quelles sont les possibilités que nous avons actuellement euh, L'autre chose, je vais parler, je vais parler, je vais pas, je vais partager mon histoire avec vous, d'accord Dans les activités en ligne, euh, je, vais, je vais parler du problème épineux que rencontrent beaucoup de personnes qui se lancent en ligne. Et troisième des choses, je vais partager les activités que vous pouvez Faire gain minimum. Moi, je parle en termes de mon expérience. D'accord? Et maintenant, comment vous lancez?